Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième session de réponses spontanées sur biologie tout compris. Aujourd'hui, je vais revenir sur trois questions que vous m'avez posées suite à l'épisode sur l'inactivation du chromosome X. Si vous êtes pressé, les questions et le timing des moments où j'y réponds sont présents dans la description de la vidéo. Première question, et vous m'excuserez, j'ai pris un mémo parce qu'elle est un peu longue. J'ai entendu dire que le sexe n'était pas déterminé que par ces chromosomes X et Y, mais plus généralement par le taux d'hormones, notamment de testostérone, de l'embryon. De ce que j'avais compris, à la conception nous sommes tous des femelles mais certains produisent beaucoup de testostérone et se transforment en mâles tandis que d'autres non et que les chromosomes n'interviennent pas autant qu'on le pense ou alors ils interviennent sur le taux d'hormones mais pas directement sur le sexe Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux S'il vous plaît, docteur Autrement dit, quels sont les rôles respectifs des chromosomes X et Y et des hormones dans le déterminisme sexuel chez les mammifères Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, tous les embryons possèdent un sexe indéterminé à un stade précoce du développement embryonnaire, chaque fœtus possède des gonades indifférenciées et deux types de canaux, les canaux de Wolf et les canaux de Muller. Chez les embryons mâles, les gonades vont évoluer pour devenir des testicules les canaux de Wolf vont se développer et les canaux de Muller vont disparaître Chez les embryons qui deviendront des femelles, la gonade indifférenciée va évoluer pour donner les ovaires les canaux de Müller vont se développer pour donner notamment l'utérus et les canaux de Wolf vont disparaître. On dit parfois que le sexe féminin est un sexe par défaut parce que c'est celui qui se met en place en l'absence de signal particulier. En revanche, le sexe masculin n'est mis en place qu'en présence d'un chromosome Y. Et ceci parce que le chromosome Y contient des gènes qui codent pour le déclenchement de la mise en place du sexe masculin. En ce sens, chez les mammifères et notamment chez l'homme, les chromosomes sexuels sont fondamentaux dans le déterminisme du sexe. Les hormones jouent aussi un rôle important dans le déterminisme du sexe mais elles sont supervisées par le chromosome Y. En effet, un des gènes portés par ce chromosome va être capable d'activer l'expression d'autres gènes portés par les autres chromosomes de l'embryon qui deviendra un mâle et certains de ces gènes permettent la fabrication des hormones comme la testostérone. En fait, la testostérone permet le maintien et le développement des canaux de Wolf chez les embryons mâles et c'est une autre hormone, l'hormone anti qui est à l'origine de la régression des canaux de Muller chez ces embryons qui deviendront des mâles En l'absence de ces deux hormones chez les embryons femelles les canaux de Wolf régressent et les canaux de Muller sont maintenus et se développent En résumé, chez la plupart des mammifères et notamment chez l'homme le déterminisme sexuel est dû à la présence de la paire de chromosomes XX ou XY chez l'embryon les hormones sont un des mécanismes qui interviennent dans la mise en place de ce déterminisme au cours du développement embryonnaire. Deuxième question. Lors d'une division cellulaire, la cellule va répliquer son ADN et donc déplier le chromosome X inactivé. Comment font les cellules filles pour inactiver les chromosomes issus du chromosome inactivé et faire des tâches Pour comprendre cette question, il faut visualiser ce qui se passe quand on parle de prolifération cellulaire, notamment au cours du développement embryonnaire. Le principe, c'est qu'une cellule, qu'on appelle la cellule mère, va donner deux cellules qu'on appelle les cellules filles. Ces cellules filles sont identiques entre elles et identiques à la cellule mère. Pour que cela fonctionne, il y a deux étapes. La première, c'est que la cellule mère recopie son génome en deux exemplaires. Et la deuxième, c'est que cette cellule se divise en répartissant chacun des deux exemplaires de son génome dans chacune des deux cellules filles. Sauf que, comme je vous l'expliquais dans l'épisode original chez les femelles, un des deux chromosomes X est compacté ce qui rend son information génétique inaccessible En fait, cela rend son information génétique inaccessible pour la lecture mais pas pour la copie Pour le dire encore d'une autre façon, le chromosome X inactivé est recopié à l'état inactivé dans la cellule mère et séparé à l'état inactivé entre les cellules filles Il n'y a pas de processus de réactivation inactivation au cours de la multiplication cellulaire. Ceci dit, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de facile. J'ai pas mal cherché pour répondre à cette question et les mécanismes qui permettent de recopier un chromosome X inactivé ne sont toujours pas complètement compris par les scientifiques à l'heure actuelle. Troisième question, pourquoi les chamales n'ont pas la voix grave Ça a l'air d'une question toute bête mais j'ai passé une journée entière à chercher la réponse et je ne l'ai pas trouvée. Donc, si vous la connaissez, ça m'intéresse Chez l'homme, à la puberté, les garçons muent, c'est-à-dire que leur larynx et leur corde vocale sont modifiées, ce qui leur donne une voix plus grave. On le sait moins, mais les filles aussi muent au moment de leur puberté. Simplement, leur voix devient quand même moins grave que celle des garçons. La voix d'un garçon devient plus grave d'un octave par rapport à sa voix d'enfant, alors que la voix d'une fille devient plus grave d'une tierce, c'est-à-dire deux à trois fois moins de changements que pour un garçon. La question était de savoir s'il se passe la même chose chez les chats D'après ce que j'ai pu lire dans une publication qui a eu la super idée de ne pas citer ces sources la plupart des mammifères muent, ou bien au cours de leur puberté ou bien au cours de leur phase de reproduction Mais du coup impossible de savoir si c'est le cas pour les chats Tout ce que je sais c'est qu'un chat adulte a la voix beaucoup plus grave qu'un chaton qu'il s'agisse d'un mâle ou d'une femelle par contre, je ne sais pas si les hormones ont quelque chose à voir là-dedans ou si c'est simplement une question de croissance du chat. En effet, quand les chats grandissent, leur larynx devient plus grand et leur corde vocale s'allonge, ce qui pourrait suffire à leur donner une voix plus grave. J'ai demandé à des amis vétérinaires qui pensent que les chats doivent muer comme nous, mais n'en sont pas sûrs, donc si vous avez plus d'informations là-dessus, ça m'intéresse. Et voilà ce que j'ai pu trouver comme réponse à vos questions concernant l'épisode sur l'inactivation du chromosome X. Cela n'a strictement rien à voir, mais comme vous le savez sans doute, fin avril, j'étais à la NéoCast en tant que membre du collectif Vidéosciences. Si ça vous intéresse, vous trouverez ici mes retours sur ce super week-end. En attendant, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Biologie Tout Compris